À plusieurs euh, éditeurs. Euh, le ministère de la Culture accompagne cet événement. On le voit très très important. Euh, L'événement porte, s'intitule Le livre est une vie et ça, ça je trouve ça très plaisir. Où dans le confinement, le livre, le livre et l'écrivain ne sont pas vraiment confinés. Ils continuent à lire et à écrire. Donc, euh, c'est un événement, on le veut, une. Une fête, une fête du livre, parce que le livre, il va y avoir de très très bonnes réductions. Euh, on veut que le livre soit à la portée de tout le monde, que tout le monde puisse acquérir son livre euh, aujourd'hui. Il y aura aussi d'autres salons du livre dans d'autres wilayas que le ministère va va accompagner.